Hum, hum. Bonjour, bonjour. Quand vous venez sur la terre, vous avez euh, vous avez des choses qui sont destinées pour que vous les accomplissiez bonjour, bonjour bonjour à ceux qui cherchent euh, vous cherchez une solution vous cherchez euh, une voie Vous savez, notre combat quand on vient sur la terre, c'est que on a ce que notre famille veut qu'on fasse. Et on a ce que notre âme nous montre. Et je sais qu'avant de tomber sur ma page, vous étiez très guidé par les autres personnes. On vous montrait toujours, fais comme ça, fais comme ça. Parfois, c'est même toi qui partais pour appeler. Tu appelais la personne. Je fais comment Oui, oui, tu vois, vous allez vous, il y en a beaucoup. Vous, vous communiquez beaucoup avec les gens dans les rêves. Mais quand vous vous réveillez, vous croyez que le rêve, c'est différent de la réalité. Écoutez juste un peu ceci. Certains d'entre vous, quand vous étiez petit, votre intuition était développée. Dans l'enfance. Tu avais développé cette capacité à vraiment t'écouter. Si bien que quand tu faisais un rêve, ce n'est pas parce que forcément tu fais le rêve, ça se réalise que... Je ne sais pas comment on peut dire. Les gens attendent toujours que ce soit seulement quand les rêves se réalisent, qu'ils qu croient que leur rêve leur parle. Tu peux être quelqu'un que tu n'as jamais rêvé, tu as vu quelqu'un mort, appris les réellement morts, ou bien tu n'as jamais eu un rêve prémonitoire. Mais malgré ça, tu es toujours quitté dans tes rêves. je disais que tu peux ne pas faire de rêves prémonitoires. Tu es juste une personne normale qui oublie souvent ses rêves. Euh, tu n'as même rêvé que quelque chose va se passer, ça se passe. Tu es comme tu es là, tu es seulement là. Ça ne veut pas dire que la direction de ta vie, ils ne peuvent pas te donner ça dans les rêves. Parce que Beaucoup d'entre vous, vous cherchez le super naturel. Bonjour aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Gabonais qui m'écoutent. J'insiste beaucoup sur le fait que vous devez déjà premièrement croire qu'il y a une force là-dedans qui me, qui me guide. Certains d'entre vous, en m'écoutant, vous êtes parfois très éloignés de ce que vous êtes censé faire sur la terre. Ceux qui ont déjà eu à faire les lectures de destinée avec moi, vous avez vu, quand elle fait ta lecture de destinée, je te donne ce qui est aligné avec ton âme. Il y a une maman qui a payé pour ses enfants l'autre jour. Elle a trois fils. Elle à fait la, destinée, la lecture de destinée de ces trois-là. Je crois est le premier à 15 ans, le dernier à... 7 ans je pense et quand je disais lui elle se rendait compte que il aime ça ah oui c'est vrai il est un peu introverte il ne va pas trouver les gens Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, c'est comme arrêter alors. Il y a les jours où je vous parle du sac il y a les jours où je vous parle de vos rêves, les anges. Il y a les jours où je vous demande de noter vos rêves. Il y a les jours où je vous demande euh, d'aller faire des libations, aller verser le, le, du vin sur la terre. Il y a les jours où je vous demande de partir à la tombe de vos parents. Il y a les jours où je vous demande. Il y a tellement de choses que. Il y a les jours où je vais essayer de faire exactement le coaching. Je parle que business business, parce que. Tout ça, c'est un ensemble qui vous amène quelque part. Ton ancêtre ne peut pas venir et dans ta vie, te guide et tu es pauvre. Vous, vous comprenez ça? Il ne peut pas être... C'est pas comment je peux vous dire ça. Parce qu'il y a des, des pratiques spirituelles Que quand tu commences à faire Ça t'amène dans une autre dimension Où tu commences à être, guide, tu commences à être guidé Bon, il y a le son il n'y a pas le son Parce que je vois des gens dire que c'est bon D'autres disent qu'il n'y a pas Ceux chez qui il n'y a pas le son, il faut le laisser. Toutes ces choses que vous voyez que vous devez faire, c'est pour activer. Parce que parfois, tes oreilles spirituelles sont bloquées. Parfois, il y a même des gens qui sont dans ta vie pour te bloquer. Genre, on te dit, va au village, nettoie la tombe des parents peut-être avant gars que quand tu lui dis ça il commence à dire que ah, les trucs là moi les trucs du village je suis pas sur ça donc, tu entends bien tu sais que tu dois faire mais tu as quelqu'un qui te bloque parfois tu sais que tu dois faire mais tu n'as pas l'argent dès que tu attrapes un agent là l'enfant tombe malade dès que tu attrapes un agent l'enfant tombe malade donc ces choses que tu tu fais régulièrement, ça vient libérer l'énergie négative qui est là pour te bloquer. Et après maintenant, c'est ta propre volonté. C'est-à-dire, il faut que tu veuilles vraiment aller faire la chose. Tu peux peut-être dire que tu veux prendre une consultation avec moi. Il y a des personnes qui ont payé la consultation depuis. Depuis au moins trois semaines, je ne consulte plus. Je consulte très peu. Et quand tu arrives, tu vois le processus, c'est long, tu te dis, ah, de toutes les façons. Peut-être pendant que j'allais parler avec toi, j'allais te donner deux instructions qui allaient t'aider. Deux instructions qui allaient te guider. Et quand tu allais partir faire les deux choses-là, ça allait te positionner dans un endroit où tu allais recevoir une directive pour les dix prochaines années de ta vie. Je veux que vous compreniez que tout ça est relié, tout ça est lié. Et quand tu commences à faire ton sel, tu commences à faire ton pipi, tu commences à faire le don, tu vas voir que c'est une chose que tu vas commencer à savoir dans ton cœur que je sais que je dois aller faire ça. Comme ce matin par exemple, il y a une femme là, elle paye sa dîme parce que tous les deux jours. Elle envoie la dîme tous les deux jours, elle envoie, elle envoie. Donc, elle me contacte ce matin, pendant que je suis de descendre les escaliers, elle envoie sa dîme. C'est là que je me rappelle. Que Dans la nuit, j'ai rêvé de cette femme. Si j'ai rêvé que je train de donner la nourriture à tes ancêtres, c'est fou, mais j'ai rêvé que je train de faire une offrande aux ancêtres. Je dois donner la nourriture au nom de cette femme. Et je lui dis, et le montant que les ancêtres m'ont donné dans le rêve de lui dire, elle, elle, voit le message, elle écoute le message et me dit, waouh, depuis deux jours, j'ai envie de t'envoyer cette même somme pour que tu ne te faire une offrande pour moi. Je veux que vous compreniez que les ancêtres ne font pas les choses au hasard. Et ils ne vont pas te parler par une seule voix. Si tu es attentif, tu vas dire Mais depuis j'ai envie de faire un, un lavage à distance. Je sais pas pourquoi, j'ai envie depuis. Parce que tu restes en ça là ils vont te communiquer d'abord par ton intuition. Ou bien tu écoutes ma vidéo comme ça. Je parle de quelque chose, tu dis, il faut que je fasse telle chose à chez la femme-ci. Ou bien chez une autre personne, hein. je ne dis pas que je suis la seule personne qui fait ça. Ça reste dans ton cœur, chaque jour quand tu es... Tu ne tu sais pas, tu, pendant que tu tentes d'aller au travail, ça revient dans ton esprit. Ça ne fait que revenir. Tu changes d'âme, tu tournes, tu tournes. Un jour, tu peux t'asseoir, un autre tu es tenté de manger, peut-être ton couscous. Une femme vient, elle dit bonjour. Elle te dit, il faut que tu partes au village de te laver. Tu dis, mais ça fait un mois que je, je ressens ça à l'intérieur de moi. Votre problème, c'est que vous ne pensez pas que vous êtes guidé. Vous attendez toujours que... Vous attendez le supernaturel. Je ne sais pas pourquoi vous dit ça. Tu veux que le soleil, les nuages s'ouvrent. Il y a une lumière qui sort du ciel, ça tombe sur ton visage. Et La lumière là maintenant commence à parler. Jocelyne, tu dois partir au village. C'est ce que vous aimez. Tu peux te lever le matin, tu te dis Mais j'ai fait plein de rêves cette nuit, mais je me suis vu en train de donner la même chose aux enfants. Depuis trois semaines, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller faire un don dans un orphelinat. Cette nuit, je me suis vu en train de donner une chose aux enfants attend quoi depuis hmm? non tu sais tu sais ce qu'on entend sur facebook on n'est jamais su non tu sais je peux pas ça m'écouter qu'on c'est pas fait non ouais bonjour flora vous êtes déjà guidé Parfois, vos anges sont même fatigués. On parle à la fin de chaque jour on ne comprend pas. Tu rencontres un homme. On te montre dans le rêve comment l'homme-là t'a trompé, comment l'homme-là t'a fait du mal. Je te réveille le matin. Chez, B, j'ai rêvé que tu me trompais. <rire> voilà alors B qui te dit, oh non, je ne peux pas te faire ça, chérie. Tu sais que tu es ma personne. Tu sais que. Gnir, gnir, gnir, gnir, gnir, gnir. Trois ans plus tard, après que tu as aidé Bé à construire sa maison, après que tu as pris ton âge, tu as mis sur Bé. Tu découvres que Bé a un enfant de trois ans. Je <rire> dis comme ça, excusez-moi si c'est si si si la vie de quelqu'un, je suis désolé. Oh. <rire> <rire> dis que ma chérie, on t'avait monté la période là. Tu as commencé à faire comme si... Bonjour, bonjour, Daniel. Edwige, bonjour. Josiane, bonjour. Tu peux être là le mat. Tu peux... La nuit, hein, tu peux avoir une question par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Avant de dormir, tu dis voilà. J'ai pris cette décision-ci, mais je me sens lourde. Je me sens lourde. Éclairez-moi pendant la nuit, si. tu verses le sel au sol Tu quand ton, ton, ton, lit, ton lit là tu mets le sel autour tu prends même un verre d'eau tu te poses à côté de toi encore tu as le jujube tu un peu tu verses encore l'autre tu te laves avec le sel pour enlever toutes les mauvaises énergies de la journée là couche toi tu dors la nuit là ils vont venir te parler parfois c'est pas déjà ils vont venir te dire que les romans genre Quitte cet homme. Non. Tu peux rêver, tu vois peut-être comment l'homme-là, tu, tu rentres à la maison, il avait vidé toutes les choses, il est parti avec. Ou bien, euh, quand tu reçois quelque chose, les choses spirituelles, ce sont les choses que tu dois rester, tu médites sur ça. Tu prends du recul. C'est pour ça que quand vous commencez ces choses-ci-là, Lavage, ceci, cela Vous devez commencer à Passer beaucoup de temps seul En Europe, vous avez beaucoup de parcs Tu cherches un parc comme ça Tu ne peux pas t'asseoir là-bas le matin Peut-être que ce n'est pas loin de ton boulot Tu commences le boulot à 7h30 Arrive au parc à 7h Tu t'assois là-bas 15 minutes Tu t'assois. Tu prends du recul. Tu laisses la voix qui est à l'intérieur de toi remonter. Et c'est là-bas que tu prends tes décisions. Ne laisse pas les gens influencer tes décisions. Dans le gars que tu peux t'asseoir, tu demandes à ton gars J'ai fait comment pour le père de mes enfants Ah, l'homme là, il faut le bloquer il faut le chasser. Ah, il faut même qu'il voit les enfants. Non, tu t'assois seul quelque part. Tu réfléchis, tu penses. Et j'ai même une stratégie qu'ils donne souvent aux gens. Tu as les décisions qui sont parfois trop dures. Stop un moto taximan en route. Tu lui donnes même 1000 francs ou 1500. Tu dis que je ne te connais pas, non. Il dit oui. Voilà. Assois-toi, vais te raconter un peu mes problèmes Tu me donnes ton avis Moi, je même. un tarseman Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles Bienvenue, Roseline. Parfois, tu as besoin d'un œil qui n'est pas intéressé D'un œil qui n'aura pas Qui ne cherche pas des intérêts derrière toi D'un œil impartial Donc, quelqu'un tu... qui n'a rien à profiter dans ta vie Mmh. Et parfois même seulement en, en parlant de ton problème à quelqu'un Toi même tu t'écoutes encore et tu trouves ta solution Est-ce que c'est ce qui vous tue souvent c'est les mauvaises décisions Pardon Ce sont les mauvaises décisions Et parfois une petite mauvaise décision peut influencer grandement la vie de ta vie ou la vie de ton enfant. Petite mauvaise décision. Il y a une école où ma fille partait souvent. Il y a ça y a quelques années. La directrice de l'école a été.. Pour moi, elle était un peu dodgy, non you know. On n'était pas clair. En une année scolaire, j'ai rêvé au moins trois fois en mal de cette femme. Genre, c'est comme si elle enfermait les élèves à l'école. Elle faisait des pratiques sur eux. Dans mon esprit, tu sais, il faut que je retire ma fille de l'école. Je dois retirer mon enfant à cette école. Et ça avéré plus tard que j'ai vu deux, trois choses. Parce que je n'ai même pas voulu trop fouiner. Mais j'ai développé l'habitude d'écouter tellement mon intuition. Non. Tellement. Non. Quand on me dit déjà deux, trois fois quelque chose par rapport à, à quelqu'un, et dit que vous ne pouvez pas vous pointer dans mon rêve et fait même que le matin je me rappelle de ça, et alors que c'est du hasard. Bonjour Chloé de Pointe Noire. Vous allez voir que si vous développez l'habitude d'écouter, il y a, les, il y a des, des, des dangers que vous allez anticiper en avance. Et vous savez, quand tu es un maire de famille ou un père de famille, il y a certains détails que tu ne vois pas, même dans ton entreprise. Moi, j'ai des employés je, fais, je, je, je suis leader par intuition. Tu as des employés qui vont être hypocrites, il y en a qui vont vouloir t'escoquer ou te voler, il y en a qui vont vouloir te manipuler, il y en a qui vont... avec les employés, j'ai vu de toutes les couleurs, j'ai vu toutes les qualités. Mais ils upgradent les versions tous les jours. Donc il y a des versions que je n'ai pas encore vues. Mais c'est quand même que la version 2022 a sorti ce qu'elle est vue. Jean, si tu ne suis pas va chercher le téléphone, non, tu veux que je te dise que quoi ah. Si tu viens d'arriver, tu restes sur la page, tu regardes d'autres vidéos. Il y a souvent certaines personnes que tu ne... Tu, parfois au départ, tu vas pas comprendre. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Mais la personne, c'est là. Il y a même des gens que quand ils me flattent, je, je vois, je vous reconnais. Oh, marraine, reine. Ma reine. J'avais déménagé avant, là elles entendent ma voix, elles vont commencer à nettoyer les araignées sur les murs. Quand elles font ça Je leur dis que mes chéris, il y a les caméras dans ce bureau. Quand je suis pas ici, elles voient ce que vous faites. Ne me voyez pour partir commencer à nettoyer les murs Vous nettoyez les murs, pourquoi Depuis, tu n'as pas nettoyé, pourquoi Ah, tu sais, ma reine. C'est quand tu commences à suivre ton intuition, tu vas voir qu'il y a des énergies... Qui sont trop flagrantes des énergies masquées qui sont trop flagrantes et tu vas aussi voir qu'il y a des personnes que tu n'aurais même pas imaginé que la personne a te fait du mal mais on te montre Vous avez les commentaires sur le direct, c'est souvent. Hein. Que tu as le shampoing qui brise les liens ancestraux, mamie. Ah. Vous avez dit que son père a une boule de cristal depuis un an. Et je parle d'intuition, tu vas me parler de boule de cristal. Hmm? C'est des gens comme vous, comme ça, là, que souvent que je bloque sa main de ma page. Parce que vous aimez m'amener dans un certain caractère de sorcellerie, là que ce n'est pas mon domaine. Et parfois, vous vous intéressez même aux mauvaises choses. Parfois, vous... votre attention, votre énergie passe sur les mauvaises choses. Genre les choses qui ne vont pas vous aider. L'Esprit te guide que va comme ça, fais comme ça. Non, euh, les cacas qui sont là-bas, c'est les cacas de quoi C'est pourquoi L'Esprit te dit, va là-bas, tu fais le salaka. Là, te dit, tu ne peux pas faire le salaka pour ouvrir tes portes. Non, non, non, non. J'ai vu un chat noir qui était devant ma porte le matin. Niki, tu vas beaucoup apprendre à vivre dans ta, dans ta maison. Vous voilà maintenant, Josiane Marcel. Tu veux que c'est quel shampoing? Pardon, va la contacter, Inbox, elle te donne. Va la contacter, elle te donne, pardon. C'est la page-là, je, je n'aime pas. Parfois, je bloque les gens et je chasse beaucoup les gens ici parce que.. Ils n'aiment pas les vagabonds. Vous avez un esprit vagabond en vous là, que parfois que quand vous êtes en ligne. On peut vous flasher avec n'importe quoi. Genre, tu ne veux même pas engager ton intuition pour voir que, est ce que ce que la personne s'est dit est vrai. Non, non, non, non. Tu ne veux pas tester l'esprit. Ah, shampoing qui brise les liens ancestraux. C'est où comme ça là Dis-moi. La personne va là en inbox te dire, ne ah, n'écoute pas ce qu'elle dit. Viens, je vais te montrer. Tu vas là, tu pars, tu prends. C'est comme ça que vous êtes. Des vagabonds spirituels. Si on te montre comment écouter ton, ton intuition ou ton esprit qui est en toi là. Non, je ne veux pas. Je veux que quelqu'un d'autre me dise. Je veux que tu me... Non, dis-moi. Maintenant, le groupe de prière, je crois hier il y a quelqu'un qui a posté un truc. Par rapport à l'anniversaire, ne pas faire l'amour pendant l'anniversaire. Ah, Les autres, là, a dit encore, dit encore. Oui, dit encore plus. Ça explique bien. Le spirituel est très délicat. peut coucher physiquement avec quelqu'un il n'atteint pas ton âme comme ce quand tu t'ouvres trouves pour écouter ce que quelqu'un te dit dans le il y a le spirituel et le, la religion à tout la spiritualité en tout cas un faux pasteur peut te détourner il gâte ta vie un faux pasteur peut gâter ta vie parce que tu es pas tu as écouté tu as des choses qui sont venues tu as pas fait l'amour avec le pasteur hein? Mais tu as écouté des doctrines qui t'ont entraîné. Du coup, tu crois que toute ta famille te déteste. Tu crois que ton père ne t'aime pas. Tu crois que s'ils si n'ont pas leur vie à Jésus, ça veut dire qu'ils ne sont pas, ils vont pas au ciel. Tu crois que tout voilà, parce que tu as écouter. Donc, fais très attention. Fais très attention. Bonjour la reine Ericia. Même si je vous donne une instruction, avant qu'elle vous donne, l'esprit va vous parler aussi. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas apprendre de l'autre là. Je ne sais pas pourquoi vous-même ne vous voulez pas apprendre. Mais non, je peux rester comme ça là. Depuis deux jours, je sens quelque chose. Je sens qu'il faut que je parte. Tu, le, tu vas le savoir, tu le sauras. Comme la reine Fossel dit que dès les jours tu ne veux même pas sortir. Dès les jours, l'esprit va te. Tu vas rester au sein à 6 heures. L'esprit te dit que va t'asseoir là-bas, ne parle pas à la personne. Si je vous montre dans le trou, je suis à 6 heures pour vous parler. C'est si là vous n'allez même pas me croire. Dès que je ouvert mes ma yeux le matin, on a dit chercher l'endroit comme ça tu ne peux t'asseoir. Me voilà. Soyez très guidés par l'Esprit. La Bible dit, ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Romains chapitre 8 verset 14. Those that are led by the Spirit of God are the children of God. Jean chapitre 1 verset 12. Ceux qui ont cru, à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Je pensais que la fesse, c'est la blague. Et le moment tu ressors ça toute ton énergie, tu n'as envie de rien faire. On te demande couche toi tu dors. <rire> On dit que non Kodia. <inaudible> couche toi lui lit tu dors. Mes plus grandes batailles, ce sont mes enjeux qui les font pour moi. Hein. Mais pour résoudre une période, une période. Je dis J'ai fini le direct. Ils me disent que va te coucher, tu dors. Je dis que, hey. Mais j'ai ça à faire, j'ai ça, ça, ça. On dit, va te coucher, tu dors. Tu te mets là, tu dors, tu dors, tu dors. Deuxième jour. Au bout du troisième jour, va t'asseoir au bord de l'eau. Tu t'assois. Quatrième jour, va faire comme ça. Je me rappelle, il y a une bataille là, je me rappelle clairement de cette bataille. Physiquement, même la force pour prier, il n'y avait pas. Le jour là, j'étais à peine, je pouvais à peine me traîner. Je suis allé me coucher à la fenêtre j'ai mis mon canapé à côté de la fenêtre et le jour, l'angle sur lequel le soleil se lève 8, 9, 10 heures ça frappe dans donc sur le canapé je me couche le soleil frappe sur moi ça frappe sur moi je commence un peu à m'endormir j'entends un ange me dire c'est bon, tu es guéri je dis hein il dit c'est bon, tu es guéri le lendemain un papier que j'attendais depuis j'ai un rendez-vous dans un bureau que j'attendais depuis un mois. On m'appelle que viens pas. Le rendez-vous, là, que. Le jour devant le rendez-vous, euh, l'enfant le, le du monsieur qui devait me recevoir tombe malade. Il dit non, il va seulement déposer l'enfant à l'hôpital, après il revient. Le lendemain, il dit que l'enfant a chauffé la nuit. non, non, non, ça traîne, ça traîne. Après, là, il n'est même plus sur le dossier. Dieu me dit que ça, c'est spirituel. suis le levé le jour là et ça m'a dit à ma soeur que tu sais quoi je sais que je suis guéri. ce qui me dérangeait les parties parfois tu viens d'arriver dans un pays aussi il y a les forces de ce pays là parfois qui vont te combattre et les batailles territoriales que tu veux mener Je vais leur montrer que tu n'es pas là contre eux. Elle vous dit d'être guidée, vous croyez que c'est la blague. Tu hein? te lèves un matin aussi, tu que va faire, va faire une offrande à l'eau. On dis, hein? On va faire une libation. Parle. Lève-toi à 5h le matin, tu parles à la, parles à la ville, tu parles. Apprenez à écouter. Et le meilleur cadeau que tu apprennes à ton enfant, c'est d'apprendre à ton enfant à écouter. L'écoute enlève la peur. L'écoute te permet de patienter. Et des jours que tu patientes dans le jeûne et la bagarre. Et des jours que tu patientes dans le, dans le sommeil. Il y a des jours que tu patientes seulement, en, en, tu peux au travail, tu travailles seulement, tu travailles seulement jusqu'à tu attends. Vous êtes dans une école. Cette vie-ci dans laquelle vous êtes, c'est l'école. L'école de la foi. Ok, bon, je vais finir avec vous. Je ne dis Bye. Si vous avez une question, vous posez. Si je vois qu'elle veut répondre, je réponds. Si elle ne veut pas répondre, elle ne répond pas. Quand vous passez du temps en silence comme ça vous devez faire des notes écrivez Écris ce qui te passe par l'esprit parce que souvent après tu vas lire ça ça va t'aider il y a une période là qu'on appelle en anglais the dark night of the soul dark night of the soul dans la période sombre de ton âme généralement le dark night of the soul précède une percée peut-être dans ta famille on avait dit que tu, ou ne vous ne mariez pas ou bien que ça fait même 15 ans que tu cherches l'enfant et là, tu commences à faire des trucs spirituels, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Les, les jours qui précèdent l'enfant, la conception là. Ou les jours qui précèdent ta demande en mariage, ou ton mariage même là. Tu as beaucoup de batailles intérieures. Beaucoup. Beaucoup. Tu as ton ami tirailler. Tu ne sais pas pourquoi. tu... Parfois tu as des problèmes à la maison, tu as des problèmes avec ton gars Problème, je ne sais même pas pourquoi vous corrélé Vous ne savez même pas pourquoi, mais problème Et quand tu regardes derrière, tu comprends ah, Il y a des choses qu'on est en train de briser Il y a des malédictions qu'on est en train de briser Quand c'est comme ça, là, quand le problème veut surgir, comme ça, tu te retiens Tu te retiens Ça tiraille ton âme en fait tiré ton âme. Quand tu patientes, tu patientes. C'est un peu comme si tu étais en train de percer euh, une couche. Et après, à un, un moment, on se pouf Tu commences à flotter. Tu sens comment c'est léger, tu sens comment. Tu commences à voir clair. Mais oui, je vais me marier. Mais oui, je vais avoir des enfants. Mais oui, c'est que tu voyais impossible avant Mais oui, mon mariage ne va pas se gâter Mais oui, donc Pendant trois semaines, tu avais des problèmes à la maison Problème, problème avec ton mari Problème, problème, problème, problème, problème Peut-être problème. que oui, j'ai chez l'enfant depuis cinq ans On la reine Roland Et puis quand les problèmes sont en train de s'arrêter maintenant Ça s'intensifie Jusqu'à tu veux même partir Tu veux même arrêter tout Quand tu supportes la petite période là Après, c'est comme si c'est la lumière, la paix. Tu vois tes projets, tu dis Mais oui, je, pour toi, tout paraît. Mais je vais aller en Europe, je vais demander le visa. Le numéro WhatsApp est en haut du direct. Je vous ai demandé d'éviter les scammers. Vous venez demander le numéro comme ça les scammers béninois vont venir vous écrire. Pas sur la page, où tu regardes le numéro. Ouais, c'est quoi cette paresse bizarre là si on vous escroque sur ma page, ne, ne me dérangez pas. Allez vous leur donner votre argent. Moi, on fait les consultations à, à 5000 francs. Oui, allez, allez chez eux, vous payez, vous faites ça là-bas. Mais ne venez pas vous plaindre après. Ouais, Cindy. Cindy. Bon, parfois, parfois, vous pensez que vous pensez que je me lève quand c'est dit que hey, Cindy là, Cindy là va me voir. Ma vie ne tourne pas autour de vous, hein. Ma vie ne tourne pas autour de vous. Ah. Pourquoi tu refuses de me prendre un téléphone Pourquoi tu... Je ne vais pas te bloquer, ma chérie. Vraiment. Vous pensez que quand je vois mon whatsapp comme ça, là, je dis... C'est indice, là. Et, et, ah. Pardon. Excusez ma vie. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Si quelqu'un pense que qu'il est au centre de ma vie, parmi bah, vous-là, il se trompe. Personne ne paye le loyer dans ma tête. Tu ne payes pas. Tu n'es pas locataire dans ma tête. Jamais. Et si tu fais le rêve où tu avais le président de la République, ça veut dire que c'est l'argent, la prospérité. Et aussi le, La célébrité Il y a des choses que tu dois faire Pour que ça s'active Et aussi le temps divin Parfois ça part aujourd'hui Quand c'est comme ça C'est pour, pour activer ta foi Bon Où est le soleil Monsieur le soleil est là Bonjour monsieur le soleil Bonjour Bonjour Souvent, vers 6 heures, comme ça, là, allez, allez chercher l'endroit de votre maison où le soleil frappe quand il se lève. Vous partez là-bas vous restez au soleil, comme ça. Là. Vous fermez les yeux, vous laissez le soleil frappe sur vous et vous parlez au soleil dans votre esprit. Vous comprenez? Voilà. En attendant de me parler, lavez-vous au soleil, je vous en prie. Parce que parfois, vous avez de très mauvaises énergies. Parfois, il y en a parmi vous, vous venez me contacter, vous allez être décepticons. Je vous assure, tu es décepticone, on ne peut jamais se parler. Jamais. Deux secondes. Ta mauvaise énergie, la même chose, on se connecte, la ligne va se couper. J'ouvre ton message, après il va oublier, il va partir. Parce que moi, ma lumière ne peut pas se connecter avec les ténèbres. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous venez avec le mauvais cœur. Hein. Vous voyez, mauvaise parole. Hey! Jesus! Comment la personne parle, elle dit que hey, c'est toi qui voulais que je t'aide. C'est toi qui voulais la consultation. <rire> Mes anges ne peuvent pas permettre. Sachez que l'instant où vous me contactez comme Pian, dès que vous écrivez comme ça, comme Pian, mes anges vous checkent déjà. Donc c'est le mauvais coche chez vous là. Ne vous inquiétez pas, on ne peut jamais se connecter. Par contre, il y a des gens, et là que vous m'avez, le premier jour, chaque fois que vous m'écrivez, je vois votre message. Chaque fois que vous m'écrivez, pap, dès que ça arrive, boum, je suis de par le téléphone. Parfois, c'est même le téléphone du secrétaire. Dès que tu écris comme ça, j'ai le téléphone du secrétaire, pap, je tombe sur ton message. Donc... Que votre cœur soit pu. C'est pas plus là. C'est ça quand vous me regardez, vous croyez que c'est vraiment comme vous voyez là. C'est ça même une petite fille avec les t-shirts. Bon. <rire> bon, je viens à vous. Mm -hmm. Non, là, les choristes c'est la prospérité. Elle veut dire que tu dois être une femme de l'eau. Là, là, arrêter de dire, dit, mon Dieu, te dis ça. Ça veut dire que tu es une femme de l'eau. Et tu dois... Un, tu dois prendre le kit célébrité après. Toi qui es arrivé de... Ça met les taux. Après, tu vas prendre le kit de célébrité. Euh, C'est qui est arrivé des courriers là. Tu dois prendre.. Achète les courriers réels même. Achète les courriers. Tu en mets chez toi. Les courriers appellent à, à la prospérité. Et Si tu peux même faire des, des couronnes comme ça en courriers. Voilà.